pas mal cette map, ouais. <rire> Bon, l'invantage, c'est que ça a l'air linéaire. Ça sera plus le retour de la tronçonneuse avant en niveau 9 et pas le retour de la tronçonneuse avant, euh, avant le niveau 23 quand même. Hein. Ça, comment durer. on va ouvrir les portes ça va pouvoir, mais on va pouvoir bien animé quand même. Bonjour messieurs. Moi oh, je vais tirer dans ce truc Vas-y Aïe, c'était <rire> mon dos euh, euh, Non, non, pas derrière le c'est Non Non c'est bizarre mais vous savez un gars qui fait <rire> énormément de dégâts dans l'équipe et si vous l'appelez pas Joli Oh un merde Je passe devant Oh en gros <rire> Ouais alors ouais <rire> et la portée avec les droits ça sera plus rapide ouais mais, mais on a... attends je euh, euh, allez manière... hey bah, pas de bon, je suis au lance patate ouais il a pas de munitions euh, ouais bon on passe <rire> Oh putain, faut va là voilà. Bon, bah voilà <rire> Voilà, voilà Mathieu, bah tu bah, pas tout Bah c'est que la dernière patte pas trop loin, la dernière patte t'es <rire> oh, Non, t'es mort avant. Okay, t'es mortal, pardon Aïe pardon Bah c'est T'es un peu trop Je pense en sortir vachement mieux. Ah bah ouais, c'est un peu loin Ah bah oui <rire> Mais... Attends, c'était à quelle occasion Ça c'est la... une grenade. Euh, c'est où ça Je reconnais le pays. Déjà, t'es pas sur la bonne planète. Par contre, il y a, il y a un petit symbole de triangle là. Je pense que l'on va se faire charger, méchant. <rire> Faut revenir au basique Il y a un moment où les mecs considèrent que leur passage en prépa c'est des milliers de passifs et ils porte. Oh je me suis pris la porte ça. Ah ah ah ah ah oui. Oh un Il J'ai rien eu pas Y'a un gros Y'a un gros Oh putain non. Ah oh, de l'ampadère ouais, la triche ouais, T'as oh oh. vu le radar as vu ah. le radar ah <rire> L'important c'est qu'ils arrivent à faire leur... Non, aligné ah, ah, reculez On oui on Je pas être le Attends oh. I deploy. I deploy. C'est joli. bonipdi Elle a pété Non mais putain je suis à sec Mais vite Non mais vite ouais, Vite Avant Non mais sec Mais sec Avant sec Oui mais je suis coincé Allez J'ai plus de munitions ah J'ai J'ai... trop oh, de munitions Je suis à sec quoi Encore oh, Non j'ai pas Moi, de munitions Ah ouais, y'avait besoin de mon Ah c'est quand même Mais moi qui ai fait le plus de monstre. Les gros monstres à 4 <rire> pattes c'est <ça rire> quand <rire> même bêté euh, par contre les friendly friendly <rire> sur la fin <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Chaque fois <coughs> <coughs> <coughs> Elle est là la moto <coughs> oh. <coughs> Derrière Derrière Derrière Derrière <coughs> <coughs> Réculé. recule non mais attendez il fallait que je me oh, recule <rire> du biomasse il a cramé de la biomasse, oui. là attention oui. des... ça que vous il reste un peu de poussière là ici quelle ménage comme ça ça <rire> tu sera pas ton appartement toi. Non, encore Il ouais, Il y a un panneau ici Voilà ah, dans ton bulbe Et c'est fini, pas trop bas Êtes, euh, pas... Oui Zéro tir allié détecté Est-ce que j'ai mon succès ou pas, non, <rire> je je déjà... Alors, pas que... non, je l'ai peut-être déjà vu. Non, je l'ai pas. Complete a mission with no friendly fire in the <rire> Donc euh, non. Et pourtant j'ai zéro tir allié détecté, donc euh... Peut-être que vu que t'es médecin, ça marche pas. <rire> C'est pas impossible Vu qu'il utilise le medigun pour, pour soigner les alliés. Bah ouais Ok la prochaine émission je vous soigne pas Ça vous rappelle oh, rien de la map Et puis, pou pou Si pou ça pou me rappelle pou pou pou quelque chose Oui euh, Je me souviens qu'on était tous morts dans ce coin là à Un moment Juste un moment Moi ouais, ah, j'aurais dit 3, à plusieurs fois. moments <rire> Non J'aurais dit deux fois pas plus 3-4 ah, grand plus maximum tout... J'adore la description de la du premier objectif, quand même hein buter tout ce qui n'est pas humain. Non, faire du nettoyage. Allez go go go Allez, Allez radis, J'ai déjà oublié la mission mais c'est pas grave. Ouais, t'avances tout droit, il y a un pont avec en défense, faut tourelle et puis bon. voilà. Oui, oui on, on tue, tue tout, tout le, le monde. Il était gros et rouge celui-là Ah oui mais non mais c'est mort on était mort plusieurs fois. Ouais, c'est pas là. tout à fait la même, j'ai besoin d'aide pour le gros aussi. Mais quel gros le gros oh qui est à côté es mort. de moi. Ah oui Ah oui, bah ah, là, là là Ah bah, ouais. Ah mais près Ah je Je oui, voilà. C'est là qu'on est mort hein Je Et euh. bah. J'ai perdu. Ah mais je suis pas le seul. <rire> voilà voilà. <rire> ah, là, là, là, là, là. Et on a. Aïe. vu. <rire> On bah, bonne chance, On a juste plus. besoin ah, du tech. Hein. 10, 5, oh y'a un autre gros <rire> qui <est> arrive <allé> devant <rire> Est-ce que quelqu'un a un lance-patate Mais là effectivement il ouais. y a un gros qui semble venir d'ici donc. Et en y a fait t'as un, un, un gros, là, un gros un qui vient de là et t'as un deuxième gros qui vient de là. T'as deux gros deux qui de arrivent. Alors j'ai rien contre les gros mais. tu vois, la fois où je prends pas mon ma combo explosive, en mais en a les, les patates, les patates. Je suis une patate. Y'a la que là. J'ai besoin de couverture les gens. C'est bon, oh, c'est bon. C'est moi bon. bon, par faire ça ah Recule, recule, recule. T'en ah, hein. touches pas hein. C'est quoi mmh. Ah oh, Ça a pas changé. Ah la hiii Se casse pas tout le monde d'équipe oh. Je me sens très bien là. Je suis vraiment en carton moi. Oh. Ah Ça c'était bien, je sais pas ce que c'était mais... De toute façon il reste tout le monde là et encore là Eh ben Encore ah C'est bon. ouvert Allez, y va Eh ben, un début difficile, mais... C'est ça un... Simple Faut juste un lance-patate Quoi, tirallier Qu'est-ce qu'il y a, tirallier <rire> mais, mais ça, c'est la patate On va dans l'espace Pas encore Bientôt. Bye bye. Space. Space.